faire un petit déjeuner sur la terrasse si tu veux Tu vois la petite comme ça, il y a plein de chaussures, elles sont trop belles les chaussures de... Enfin, je ne pas où est les ils auraient de... voilà. Allez, es non. ça va <rire> à talons et euh, genre tout ça en noir tu vas les oui, prendre cet euh, après-midi je sais pas parce qu'ils vont plus cher mais Ouais Ouais mmh. salut moi ça va salut ça va et toi ouais ça va tranquille hum. tiens parce que tu bouffes. Oh <rire> ouais je, je sais pas j'ai faim en ce moment. Putain, j'espère que tu vas pas prendre le des dessin. Il a ah, l'air plus tard. <rire> Comment bah, je vois c'est un petit Et du coup ce soir tu viens ou pas Non non je pense que ce soir avec vous. <rire> Et donc, vous voulez aller où après du coup ouais. euh, c'est d'accord Il n'y a que de la marinière. Ouais, c'est stylé. Du coup, il faut que je leur renvoie ma lettre de motivation. Je sais même pas comment faire, ça arrive trop chiant. c'est trop chiant. Et toi, meuf Mais, euh, On m'en les couilles. Mais t'avais pas une idée De toute façon, j'aurais jamais la thune pour. Hein, que... On peut arrêter de parler de ça franchement, c'est chiant. si tu veux le pas le droit là-bas. Et toi, Alors, portez par vos sur le terrain vous entendez de solution Et à partir de... Allez, Je <rire> ça fait un peu court peut-être ouais un peu beaucoup ouais tu penses que tu vas le refaire mon bagage non je pense ouais je suis stressant de me si elle appelle la police je te prends sur le, jeu, sur le terrain sur le toile. Bon, moi, je crois que je vais y aller. Disons. Hein. Ok. Actuellement. Ouais, un peu cool, hein. un petit peu... Non. Vas-y un petit peu là. Non merci. Allez. Oh calme. Putain ça hallucine. <rire> <rire> N'importe Je... pas. Oh là là. Ah, Attends. Ça va Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a Rien, juste.. Bah. Euh, T'as mais... honte de rien quoi Pourquoi tu parles Enfin, regarde-toi un peu. T'as vu comment tu colles les mecs quoi C'est dingue. Quoi. Ouais, bah d'or quoi. On dirait limite que t'es en mode. Ça va, t'es pas chier. T'es pas chier de quoi T'es juste une pute. un décolleté, euh, je mets des talons, je suis une pute, c'est ça. Non, mais euh, genre en gros si je mets un... un jogging et des baskets là je par contre je suis une fille coincée, c'est quoi ça, c'est n'importe quoi, j'aurais allé aller vous faire foutre. Putain, <rire> putain mais me touche pas comme ça. Oh, calme là. Mais maintenant t'arrête, t'arrête de faire ça, putain, laisse-moi tranquille. Oh, c'est bon, calme-toi.